Bonjour, c'est Pierre Maumont. La crise que nous traversons met en risque non seulement notre santé, mais aussi notre argent. Pour notre santé, nous avons un grand espoir collectif dans ce médicament qui s'appelle la chloroquine, et dont on peut se demander comment il se fait qu'il n'ait pas déjà été largement distribué à la population des malades. Pour notre argent, c'est différent. Chacun de nous est livré seul face à lui-même et doit prendre ses propres décisions. Celles et ceux qui ont vécu la crise de 2008 se rappelle à quelle vitesse notre épargne peut se trouver menacée de disparition. La question qui se pose alors à tous les ménages est comment sauver notre argent Je suis conseil avec une certification de l'autorité des marchés financiers, la fameuse ANF. Dans un document PDF de 9 pages, je vous présente des alternatives pour sécuriser votre épargne, dont vos dépôts bancaires. Vous pouvez l'obtenir gratuitement à partir du lien sous la vidéo. Profitez du confinement pour le lire et y réfléchir. À bientôt.